Encore une fois, bienvenue chez Ivory Swiss Premium CBD Flowers. Nous sommes entourés de la dynamètre couche de Dynafem Seed, fournie dans un partenariat d'exclusivité pour la Suisse. Ce produit magnifique et très homogène sera bientôt disponible dans vos points de vente CBD avec nos autres produits Ivory.